Mystical Man, bonjour. Salut! Je m'appelle Kika, tu es originaire de Bretagne, c'est ça? Voilà, c'est ça, de Bretagne, ouais. T'as as 34 ans et depuis quand tu es dans la musique? Comme j'en ça fait presque une dizaine d'années. Ouais. en tant qu'intermittent du spectacle et sinon, euh, bon, ça fait depuis je vois, une, une, une petite quinzaine d'années que j'ai commencé à, à m'intéresser à la musique. Quand je suis arrivé en Bretagne bah je me suis fait des potes et puis bon, ils écoutaient du reggae et du coup ça m'a ça m'a parlé après bah je me suis intéressé vraiment au, au, au mouvement rasta Mystical avec un K, c'est né il y a 15 ans aussi Non, en fait Mystical, il y, a, il y a 10 ans à peu près j'ai eu le surnom de Je <rire> pense enfin, euh, pas un pote C'est un pote et, Voilà, c'est ça Et pourquoi avec un K alors bah, je au niveau d'écriture, c'était plus joli. T'es autodidacte, t'as appris tout, tout seul. Tu fais voilà. tout, tout seul. Combien tu joues d'instruments D'instruments, on va dire que je ne pas des instruments. Je suis pas <rire> vertueuse. Euh, je peux m'accompagner avec une guitare, avec un piano. Après, j'aime bien les percus, j'aime bien bah, tout. J'aime bien presque tous les instruments. En fait, au niveau des instruments, euh, là, j'ai fait appel à pas mal de musiciens. Pour l'album, j'ai utilisé donc des readings qui ont, qui ont déjà été faits par euh, le label euh, Ariac. Airey Heights bien sûr. Donc déjà ça, et après le reste des régimes ça a été fait par Cody Jarrett, un pote qui est en Bretagne. Cody Jarrett. Euh, hein. Voilà, et du coup lui il touche un peu à tous les instruments. Lui on peut dire que c'est, voilà, il, a, il est quand même assez vertueux dans, dans ce qu'il fait. Du coup après, ben j'ai fait appel à des à une session session cuivre, donc c'est Akasha Saxon Bond qui est basé en Normandie. D'accord. Euh, bah, pour, pour apporter une touche, une touche privée euh, dans l'album, quoi. Tu tournes avec ton camion. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai un camion euh, qui a été aménagé euh, pour que je dorme dedans. Euh, que quand, quand on peut pas m'accueillir, genre pour un concert. Ouais. Quand, quand je suis en tournée, euh, j'ai j'ai des tas d'affilés. puis ah, mon véhicule il me sert... Euh, tu te balades avec ton hôtel. Voilà, c'est ça. ça D'accord. <rire> ouais. Tu t'autoproduis, est-ce que tu gagnes ta vie avec tes productions ou est-ce que tu as un travail à côté Moi, j'ai aussi, en fait, chopé le statut d'intermittent, donc je pense que ça va être la neuvième année. Donc, ouais. Après, la neuvième année est un peu spéciale, parce que... Voilà, ouais, euh, because bizarre, of Corona <rire> Voilà. En fait, euh, bah, avant, avant, le premier confinement, en fait, je tournais pas mal avec les Brothers of Sound. C'est un sous système de Bretagne. Donc, en fait, ça fait des, peut-être 4-5 ans qu'on fait des dates ensemble. Puis, il est bon, on est sur la même longueur d'onde. On, on fait pas mal de tournées ensemble. En fait, moi, je vis euh, du sous système quoi. C'est bien. C'est toi qui as réuni tous les fonds dont tu avais besoin pour créer <rire> ce petit bébé-là qui est, euh, cet album Back to the Roots. J'ai commencé à faire le premier son, donc, il y a il y a quatre ans du coup j'avais bah, comme objectif de faire un album donc après je savais pas combien de temps ça allait me prendre et je pensais pas que ça allait me prendre quatre ans. J'ai aucune subvention, j'ai fait en fait tout enfin on va dire que j'étais le producteur de mon album quoi. Du coup au niveau artistique, donc euh, c'est moi qui crée les textes, j'ai dirigé pour faire les rédits, après j'ai fait mixer, masteriser, pris euh, des prises de voix, tout ça au studio vent. Du coup euh... tu es auteur, compositeur, interprète ouais voilà c'est ça, le nerf de c'est aussi la promotion et, et c'est là où on fait un big up à Jérôme où on fait voilà, un big up à Airisites, à, à, à, à Musical Impact également en plus de toutes les plateformes sur lesquelles tu diffuses, hein, parce qu'on va parler de uh, Youtube bien sûr, Facebook ouais. Instagram, tu diffuses euh, largement sur les réseaux sociaux, Back to the Roots donc euh, sorti le 6 novembre dernier et il y a un titre dedans euh, Petit Rastaman qui, ouais. euh, qui mmh. vraiment j'ai beaucoup les paroles. On sent hein, vraiment la force à l'intérieur de toi. On sent que tu es très très proche de la nature. Pour revenir à l'album, est-ce que c'est quand tu es à l'extérieur, quand tu es dans la nature que tu as l'inspiration pour créer tes textes Ça mélange en fait, c'est vraiment par période. Tu te balades avec un petit carnet enfin, Après j'aime bien aller dans la nature, c'est pour euh, après me vider la tête de toute la journée, ou, enfin, toute tout l'accumulation que tu peux avoir euh, de la semaine. Mmh. Un petit bol d'air comme ça, soit à la mer, soit dans la, dans la campagne ou la forêt. C'est sûr que l'inspiration, elle, après, elle est, elle est plus, plus dépendante. Est-ce que c'est autobiographique cet album Bien sûr, l'album qui est là, c'est pas mal d'expériences personnelles. Dans ton titre Freedom, je peux te dire que la mélodie, elle revient beaucoup. On a envie de le chanter tout le temps. Et franchement, ça aussi, c'est un cri vers la liberté que tu chantes. Mais avant de parler du titre Freedom et de mettre une conclusion à cette interview, hein, parce qu'il va bien falloir que je te laisse tranquille, on va parler du titre Rough and Tough, qui est également en version d'up sur ton album et euh, qui est très très très très bon. Déjà, est-ce que tu parles anglais couramment non, non, non, en fait, je pas l'occasion d'avoir des échanges en anglais, quoi. D'accord. Du coup, c'est un travail que je dois faire absolument, ça c'est clair. Pourquoi juste ce titre a-t-il été repris à version dub Ah, ben parce qu'en fait, c'est la magie du studio. On était en train de mixer l'album au studio Réax. Manu s'est levé, Manu c'est euh, euh ouais. qui s'est levé, puis il a, il a dit « Oh tiens, je vais le Et en fait, il a dublé ce morceau-là, et j'ai fait « Mais ça défonce <rire> ». Et, ben, et du coup, je dis « Ben, vas-y, moi, je suis choisi à mettre sur l'album ». T'es chaud <rire> C'est bon donc, ça. Voilà, En fait, ça s'est fait vraiment un bail de C'est bien, Alors... c'est bien. Franchement, bravo, parce que celui-là, c'est une tuerie. Euh, je peux te dire que les auditeurs ont euh, vraiment beaucoup aimé quand je l'ai passé. Dans mon émission, on disait tout à l'heure que tu faisais tout tout seul, quasiment, hein, au niveau des instruments, de la voix, de la production. Ouais. On faisait un clin d'œil à Manu donc de High Resights juste avant. Euh, Jérôme, bien sûr, de Musical Impact qu'on n'oublie pas. Tu as réussi, toi, à réunir Perfect Guidimani chez Zidek. Général Levy, King Kong ou encore Kifaz dont on parlait tout à l'heure euh, sur cet ouais. album donc Back to the Roots qui est sorti le 6 novembre dernier. Comment t'as fait pour réunir tous ces gens comme ça sur euh, cet album Je fais partie de FBI. <rire> <rire> non en fait euh, ça s'est passé comme ça. Moi de mon côté, on, dans, enfin, dans les Côtes d'Armor, euh, j'organisais des soirées. Donc en fait c'est des soirées qui, ben, voilà comme dans le trésor, il n'y a pas grand chose qui se passe. Et surtout dans le reggae, en fait j'avais envie de, de que les gens euh, se recréent des liens et puis euh, que la culture du reggae soit un peu embellie dans, dans le secteur. Ouais. Donc, du coup, j'avais commencé à lancer un mouvement qui s'appelait euh, Partage Ta Vibes. Donc, Partage Ta Vibes, euh, du coup, ça a commencé dans un bar, tu vois, un, un bar dans, dans l'Amion. Du coup, bah, le premier invité, bah, c'était Deck. Parce qu'en fait, j'étais toujours enfin j'étais en relation avec Harry à ce moment-là. Mmh. Et, et après, ils m'ont demandé, tu connais pas un endroit euh, pour faire jouer euh, dis Parce qu'il était en tournée avec eux. J'ai dit, bon, oh, je vais réfléchir et puis je te rends contact. Et mmh. du coup, bah, ça fait comme ça. J'ai trouvé un lieu et puis j'ai fait, bon, voilà, euh, on fait comme ça. Et puis, c'est parti, quoi. Ouais, c'est les connexions qui font les connexions, hein. Bah, c'est ça. Et après, tu vois, bah, il y a eu King Kong. Ouais. Et après, donc après King Kong, ben, bah, le bar, il a dû fermer. Et euh, à côté de ça, en fait, on m'a proposé de faire ces soirées, en fait, dans une salle de concert qui s'appelle le Pixie à Lagnon. Ouais. Donc, donc du coup, ben, belle belles un hein, ingéffons, tout ce qu'il faut pour euh, accueillir correctement les, les artistes. Donc l'Agnon en Bretagne. Voilà, c'est ça, l'Agnon en Bretagne. Ok. Et après Kong, il euh, y a eu Kifaz, après Kifaz, il y a eu d'autres artistes. Et puis mm. voilà, c'est la base. Et puis euh, souvent, les artistes, je leur disais, bon, bah, moi, je suis sur un album. Euh, J'aimerais <rire> bien vous apporter votre force euh, au projet. Ouais. Et puis, il n'y a eu que, que des réponses positives. Et Alors, du coup, tu as enregistré coup. tout ça euh, donc, en Bretagne. Euh, et ils sont venus tous depuis Paris pour enregistrer dans le studio Comment ça s'est passé En fait, euh, le, le studio Arias, il se trouve au moins. D'accord. Comme ils étaient en tournée, donc ils sont souvent, euh, bah, ils étaient dans quoi pendant un mois, deux mois. Souvent, ils, font, ils sont sur, le, sur place. Au cas d'une session studio, donc euh, moi, je partais de Bretagne et puis j'allais aussi pour pour euh, record. Bah, bien sûr, tout le monde se rencontrait là-bas et puis euh, Manu, il est, il est content du coup parce que ça donne une super production en tout cas. C'est de... Très très bon featuring et, euh, et bravo. Hein. Merci. <rire> On sait que c'est un bébé qui a mis du temps à sortir, qui a été travaillé longuement, mais en tout cas, c'est un très très beau bébé. On va finir l'interview avec le titre Freedom, parce que c'est un titre donc, que tu as lancé au mois de juin. Après le déconfinement. Ouais, ouais voilà, bah, juste après le Voilà, il a fait plus de 12 000 vues sur YouTube ouais. euh, jusqu'à présent, donc ça, ça cartonne, c'est très très bon. Pas mal de, de morceaux de l'album qui ont déjà été clippés. Ouais. Et d'autres qui sont, qui sont en train de se faire clipper aussi. Donc il y aura y a, y a de l'actualité pour embellir délire euh, les, les chansons de l'album. Ouais, ouais, ouais. Bah, on espère en tout cas hein, que ça va continuer après ça. C'est tout le bien qu'on te souhaite en tout cas. C'est ça. C'est ça. Fais maison. pas les clips, ils sont faits euh, par moi-même. Euh, oui, parce que du coup, c'est tourné en Bretagne. C'est tourné euh, sur, sur ouais, les en fait, côtes. Euh, Back to the Roots. Avec euh, Teddy Deck, en fait, c'était. En fait, euh, j'avais fait appel à un caméraman de, en Jamaïque pour qu'il oh. tourne les scènes là-bas. Ouais. Et moi, j'ai tourné dans ma Jamaïque bretonne, dans le jardin, pour mes, pour mes images. Et, enfin, et pour le titre <rire> « Freedom » quand t'es sur le cheval Ouais, bah, « Freedom », moi ouais, c'est dans mon coin. C'est pareil. C'est la belle Bretagne qu'on aime bien. quoi. Voilà, c'est ça. <rire> <c 'est> ça. <rire> ça fait du bien, en tout cas, dans les yeux. Et euh, Ce sont des très, très beaux clips euh, qu'on qu peut voir donc euh, sur ton YouTube. Mystical Man Records. Merci beaucoup à toi